Il y avait une émotion, il y avait de l'idée, il y avait plein de choses intéressantes. J'ai appris énormément. Alors on se nourrit de toutes les idées des autres. On a l'impression qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, à découvrir. Très belle journée, très instructive. J'ai trouvé Serge parfait. On sent qu'il aime les gens et que les gens l'aiment. Dynamique, intéressante et riche. Riche, émouvante et intéressante. C'est intéressant pour les, les, les personnes extérieures comme moi, mais c'est intéressant aussi pour les, pour les professionnels qui s'interrogent, qui, euh, qui font part de, de, de leur vie au quotidien, qui donnent des exemples. Depuis que ben, vous êtes là et qu'il y a ces petits films avec ces petites séquences, ben, on adore ces journées parce que ben, c'est plus fluide, ça se passe beaucoup mieux. La parole des majeurs est hyper intéressante et puis c'est ce qui est hyper enrichissant. Enfin, nous on adore ça. J'ai trouvé les, les acteurs euh, merveilleux. Voilà, j'ai passé une super journée. j'ai pas regretté d'avoir passé ma dernière journée avec vous. Le maître mot, je dirais, c'est le mot écoute. Voilà, la réponse, elle est surtout là. émouvant oui, parce qu'on sait aussi que c'est la dernière de M. Loubet, euh, qu'il a créé ses journées, il les porte. Euh, donc c'est vraiment quelque chose d'émouvant de se dire que c'est la dernière avec lui. Bon, même si on sait que ce sera pas loin, mais en tout cas en tant qu'animateur. Euh, euh, voilà, c'est la dernière. Mais bon, On espère qu'il ne sera pas loin pour l'année prochaine encore, <rire> Tu ne vas pas nous lâcher. Alors, j'étais pas là la journée, je suis juste venue à 17h euh, faire un petit clin d'œil à Serge, qui est mon beau-frère. Il y a le côté aussi euh, prise en, prise de hauteur avec les propos de... Je pense à M. Barbe, je pense à M. Ibal qui... Euh, on n'est plus dans le champ du, du concret du quotidien, on est sur quelque chose de plus conceptuel. Là, je crois que c'est une, une réussite parce qu'ils ont réussi à rassembler des gens à la même table ronde, très très différent, il y avait des, des grands pontes de la responsabilité euh, médico-sociale, mais dans la même table ronde, il y a des gens en situation de handicap, et il y avait tous les intermédiaires en plus. On n'a pas souvent euh, l'occasion d'avoir des manifestations aussi riches euh, dans le département, que je le dis comme ça parce que c'est vrai. Serge <rire> Mon père, alors euh, c'est un grand homme plein d'humanité qui a toujours eu à cœur, en tout cas c'est ce qu'il nous a transmis, euh, de préserver le droit des, euh, des personnes handicapées. Ils, ils ont réussi véritablement, la TDI a réussi, ça, ça se passe mais alors, comme s'il n'y avait pas de différence entre les personnes qui étaient autour de cette table ronde. Euh, C'est ce qui m'a le, euh, le, le plus impressionné. Quoi, hein. Quand le philosophe disait euh, « on est vulnérable quand on se met en péril euh, », je pense que mon père s'est mis en péril euh, beaucoup de fois. Alors L'émotion était au rendez-vous, mais on a senti que la salle entière était capable de le soutenir et de lui transférer de l'énergie pour qu'il arrive au bout. C'est comme, euh, euh, comme un grand frère. C'est l'humain qui, qui, qui le booste. Euh, alors dans cet engagement-là, mais quand il était au service de la commune quand... et dans ce qu'il va faire après, voilà, c'est lui-même qui le booste. Euh, moi, je pense du courageux et puis qui a l'esprit de synthèse. Euh... Donc un visionnaire, c'est vrai qu'il a toujours euh, eu cette euh, vision de préparer l'avenir. Euh... Visionnaire, hein. anticipateur. Moi je trouve qu'il parle beaucoup. C'est quelqu'un qui te dit qu'il n'y a rien à faire. Hein. Mais qu'il faut venir quand même, que la porte est ouverte, il y la lumière, il faut rentrer. Et tu te retrouves dans une histoire hein, où il te fait travailler, il te fait réfléchir et, et tu t'y régales en plus. Alors Serge, c'est quelqu'un euh, qui fait en sorte que les gens qui disent du bien de toi, une fois que tu l'as côtoyé, disent encore plus de bien de toi. Quoi. Il rend les gens meilleurs. On pensait que l'année dernière c'était la, la plus belle, je crois que cette année c'était bien aussi. Ah, C'était magique, c'était très bien. Ça m'a donné envie de m'engager auprès des personnes handicapées. Comment on peut sortir d'une journée comme ça Alors euh, je disais tout à l'heure qu'on sortait plus riche, mais moi je crois qu'on sort tout simplement meilleur, quoi. meilleur de tout ce que les gens ont pu vous amener. Je dirais un peu comme une résonance de l'année dernière. C'est-à-dire euh, quelque chose d'assez puissant, surtout sur un thème euh, pas facile hein, à traiter. Magnifique. Hein. On ne peut pas euh, l'oublier. Et j'espère qu'on se reverra. D'année en année, on monte, et euh, on monte dans l'émotion, dans l'intensité et aussi dans la qualité euh, du contenu. L'articulation entre les interviews de Madame Prieur, les témoignages des personnes en situation de handicap, sont venus sans cesse recentrer la problématique des droits sur véritablement leur vie au quotidien. Bon, je suis une fan, il hein, ne faut, faut pas lui dire <rire> Un grand monsieur hein, qui a tenu pendant euh, 40 ans euh, non seulement euh, euh, une association tutélaire, hein, mais qui a développé euh, de façon constante un réseau, à la fois sur le plan départemental, sur le plan régional et sur le plan euh, national. Euh, et Ce qui fait que la TDI s'est nourrie euh, de, de tout son travail, de toutes ses rencontres. Et aujourd'hui, euh, si euh, euh, on peut offrir ce, ce travail de réflexion, euh, euh, bah, c'est bien parce qu'il euh, il a été là et, et qu'il a œuvré pour, pour ça. Quoi. Le flambeau sera repris par euh, celui qui, qui le reprend là, quoi fin... Parce que la vie ne s'arrête pas, il faut reprendre tout rapidement. Quoi.